Bonjour à tous, nous sommes le 12 janvier 2023, j'aimerais faire une vidéo avec vous. C'est une vidéo qui est assez importante parce qu'on se trouve être en début d'année. et euh, En ce moment, comme je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, le climat est tellement négatif. On parle que c'est la fin du monde, la fin de la bourse, la fin des marchés, que tout va s'écrouler. Et un peu avec raison, parce qu'on rentre dans une période difficile en Europe, là. À cause de la montée du, des prix euh, de l'énergie, c'est un peu partout le même discours. Euh, c'est comprenable. Je comprends très, très bien aussi ce qu'on a vécu en 2022, où on a eu une année... Euh, euh, comme ici on dit, de merde, là, euh, euh, rien, euh, le, tous les indices euh, ont, ont décalé vers la baisse, et là maintenant on se retrouve en début de janvier 2023, où on dit, tout le monde parle de récession, et euh, je lisais un article ce matin, sur ce qu'on disait, on n'a jamais été dans un climat aussi euh, certain qu'on va avoir une récession, mais dans un climat comme ça, euh, peut-être que c'est là qu'il faut penser à changer notre... Euh, Minding, notre mindset et euh, c'est là qu'il faut rechercher des actions qui pourraient euh, justement surperformer et plus que ça, j'ai fait une étude, je continue mes études là, statistiques, je vais vous, vous montrer euh, où est-ce que j'en suis rendu, j'ai choisi euh, <coughs> des, euh, des actions au mois de décembre, 20 euh, décembre, euh, 30 décembre. Et puis là, on, je vais d'en choisir d'autres, euh, je vais continuer là, pour vous donner euh, le rendement et euh, la, euh, la réussite, le taux de réussite pour moi qui est très, très important. et À date, c'est très, très, très bon, euh, tout simplement avec euh, des, mes petites méthodes techniques. Euh, et je vais vous montrer, en, en plus, au niveau des secteurs, on, on sent vivre un revirement. Et euh, en Europe, même si le climat est très, très négatif, je regarde le CAC et euh, le DAX, le DAX, CAC français, DAX, et... Là aussi, on, suit, on semble vraiment suivre un, un, un revirement là, de tendance euh, vers la hausse. Ça va être à suivre. Je vais vous montrer euh, tout simplement avec euh, des graphiques, des statistiques, sans interpréter euh, trop là, ce qui se passe. Euh, je vais vous montrer aussi mes chiffres. Euh, au niveau du choix des actions et je vais vous montrer aussi les, sec les secteurs, les principaux secteurs là, euh, euh, les sous-secteurs, les industries là, euh, au niveau du standard ben, de, de, de la bourse américaine surtout là, parce que j'ai fait des recherches au niveau euh, de la bourse pour trouver des titres au niveau du euh, canadien au niveau euh, anglais aussi euh, euh, fran euh, pas français, australien et je vous le dis euh, les américains on, sont des acheteurs d'actions en tout cas, c'est ce que je trouve qui est le plus... Euh, euh, c'est là qu'on a le plus de, de rendement possible. C'est mon opinion, en tout cas. On, je ne veux pas débattre là-dessus, là, mais euh, euh, même si là, on, dit, on vient de dire, je ne sais pas qui a dit ça, là, que dans le fond, les actions, on devrait acheter d'autres choses que les actions américaines. Moi, je, ben, dans ce que j'ai, j'ai des titres. Là, il y en a un, c'est un titre israélien, c'est une entreprise israélienne. Euh, un autre, c'est un autre ben, chinois aussi. En tout cas, peu importe. Là, moi, j'achète vraiment technique. Mais je vais vous montrer qu'on est en train, en tout cas, il semble y avoir un revirement. On va suivre ça parce qu'aujourd'hui, il y a quand même, le, je pense que c'est l'inflation, le, le chiffre d'inflation qui sort, là, mais on va essayer d'être neutre sans se fier aux nouvelles. Je pense que c'est la chose à faire. Et euh, on va commencer en regardant euh, ben, rapidement. Ce n'est pas des nouvelles parce que je ne voudrais pas passer au travail de tout ça. Là. Euh, ben, il y a un article ici, là, euh, sur ces Canadiens, là, on dit que la hausse des taux est peut-être euh, terminé, mais la douleur euh, est encore à venir. Et comme je vous dis, on a un effet de décalage là-dessus. La hausse des taux était très, est encore très, très difficile et, euh, pour les personnes qui vont renouveler leurs hypothèques, tout ça. Mais euh, peut-être qu'on voit que euh, les, euh, le, le sommet là, de la hausse des taux là, va bientôt être atteint. Et euh, l'article en parle rapidement. Je ne veux pas perdre trop de temps, je l'ai lu rapidement, là. Euh, c'est surtout euh, cet article-là. Euh, Puis, on va le faire rapidement là, parce que j'ai beaucoup de matériel à vous montrer. Puis, c'est très, très pertinent ce que je veux vous montrer pour vous faire réaliser peut-être qu'on est à un changement de cap total au niveau des, des bourses, même si tout... tout, tout tout le monde euh, parle de récession, de que tout va s'écrouler. Euh, on est peut-être à un changement de tendance, mais ça va être à suivre parce qu'il n'y a rien de gagné encore là, vraiment vraiment pas. Ça peut s'écrouler aujourd'hui, dans le fond, c'est des grandes vagues, là, mais où ça peut faire du surplace. En tout cas, on va regarder ça au niveau technique surtout là. Donc euh, euh, ça, ça se trouve être le graphique, euh, c'est le graphique là euh, des. Euh, des de, de, de, la, la fameuse courbe des taux, là, où euh, tout le monde panique, puis avec raison, parce que toutes les fois qu'on a eu cette courbe des taux-là, c'est le 2 ans, le 10 ans, là, inversé, là, euh, on a eu une récession. Et là, on suit ça depuis très, très longtemps, bah ben, on a ici euh, 1980, euh, ce qui est en, en, en, en brun, euh, drable là, brun, là. ça se trouve être ça là, ici, le, le, le changement là, de, de, de cap là, de, au niveau de l'inversion de la courbe des taux là, de deux ans sur les bons du trésor, là, deux ans, l'intérêt de deux ans, l'intérêt dix ans. Donc, euh, ça se trouve être ça. Ici, on n'ira pas voir euh, tout ça là, parce que j'ai toute la liste de tous les taux, dix euh, ans, trente ans, tout ça, puis l'inversion, dans le fond, c'est qu'on se trouve à récompenser plus... Euh, un, un taux que l'autre je ne veux pas aller dans le détail euh, c'est tout simplement pour regarder ça à froid là. on voit que toutes les fois qu'on a eu des, des, des montées comme ça bien, le, la, la, la croissance du produit intérieur brut se portait bien donc les bourses se portaient très très, très bien ici je pense c'est la récession ici, c'est peut-être pas le, le petit gris, c'est les, les récessions qu'on a eues, 90, oui, c'est ça, 2000, 2008, 2009, et euh, ici, on a eu une micro-récession avec le COVID, là, qui était une récession presque provoquée. Alors, on a changé de cap, on a injecté de l'argent, je ne dis pas que la, la récession aurait probablement duré euh, vraiment plus longtemps, mais tout simplement, on a brisé cette récession-là en injectant beaucoup, beaucoup d'argent, parce que la COVID, euh, tout ça, cette histoire-là, en, en gros, c'est une question Récession économique, en tout cas. Je ne pas revenir là-dessus. Donc, euh, on voit toutes les récessions qu'on a subies en euh, 82-83. Grande récession. On a eu un, un, un pic là, euh, ici, un peu avant, là, au niveau du euh, changement des... De, de, de, de, la courbe des, des taux, là, la yield curve qu'on appelle, là. et puis on a eu la récession qui a suivi, ensuite on a monté jusque dans les années 90, 90 c'est une petite récession, ben, c'était léger assez, je me souviens encore, j'étais au travail, euh, donc ici la courbe des taux a changé, récession qui a suivi, on a monté, ici, en 2000, euh, la, la, la fameuse euh, la, la crise là, des, euh, <coughs> des technologies. Là. En 2000, ben, on a eu la courbe des taux qui a changé de cap et la récession. Et ensuite, en 2003, qu'on est reviré. Là, on a 2008, euh, très, très... Euh, ben, ici, une très profonde récession due au fait, ben, dans le fond, la récession, ça se trouve être les, les bourses qui ont, se sont vraiment écroulées. C'était un écroulement total, surtout euh, le Dow Jones, euh, Nasdaq, ben plus le Dow Jones et le euh, Standard Poor, en tout cas peu importe, euh, toutes les bourses mais ben, ceux qui ont souffert le plus et puis euh, là il y a eu un revirement en 2000 avec encore de l'injection monétaire on a eu euh, la courbe des taux qui est repartie euh, ben, la courbe, la différence des courbes des taux 2 ans, 10 ans là, qui est repartie à la hausse et ensuite euh, la dernière, euh, le dernier creux qu'on a eu c'est 2020 ici là. et puis là on est remonté à cause de l'injection monétaire, tout ça, ça, au niveau de la courbe des taux, là, on a eu quand même beaucoup de difficultés à s'ajuster parce que on voit qu'on n'a pas eu un... un cette situation-là était vraiment une situation catastrophique de la part des banques centrales ben, les gouvernements, les banques centrales d'avoir paniqué d'avoir injecté tellement d'argent est-ce que c'est volontaire, involontaire bon, je ne plus revenir sur la question là, mais en tout cas, peu importe, on est rendu là et là, euh, en ce moment, on se trouve à avoir un, un renversement très très très profond de la courbe des taux et c'est à savoir si on va avoir un, un... lorsqu'on est rendu dans le cru il faut se dire, c'est là que la panique est là, là. est présente et on le voit très très bien, tout le monde dit qu'il va avoir une récession il y a, je pense qu'il n'y a pas un être humain sur la terre dit, qui ne dit pas qu'il va avoir une une récession. Moi, tout simplement, ce que je me dis, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est à partir de ça ben là qu'on regarde, peut-être qu'on peut se positionner, mais moi, c'est ça que je décide de faire. La dernière fois qu'on avait eu une grande récession, c'est ça que je m'étais dit. J'avais raté le bateau un peu euh, à la reprise, mais là, je ne le raterai pas. Donc, euh, c'est ça que je voulais vous dire à ce niveau-là. C'est très, très important. Et la, la Fed continue à justement dire qu'elle va maintenir ses ses taux euh, plus haut et qu'elle va augmenter ça. Et euh, ce que l'article dit, tout simplement, ben, c'est pas elle qui décide. C'est le rendement euh, plus deux ans là, qui va euh, déterminer si euh, la Fed va continuer à, à monter ses taux. Et euh, ça, c'est pas simplement moi, moi qui le dis. Là, ben, on ne lira pas tout l'article. C'est euh, très intéressant. C'est sur The Wedge. J'ai pris ça. Bon, ben, vous irez voir ça. Et puis, l'autre article, c'est ça se trouve à être... Euh euh, Jeffrey, euh, ok, on met ça comme ça, excusez, je vais replacer ça comme ça, qui se trouve à être euh, le, un, le milliardaire euh, Jeff euh, Gunlack, euh, peut-être que vous le connaissez, à toutes les années, il fait des, des pronostics à savoir si, euh, euh, comment va se comporter euh, le marché, tout ça. Euh, cette année, euh, ce qu'il dit, euh, et, et avec raison, là, il dit que l'or, euh, il est temps de passer les deux, euh, posséder de l'or, euh, euh, les courbes des taux que je viens vous, de vous montrer, crient à la récession, c'est clair, clair, clair. Et euh, dans un contexte comme ça, c'est justement là que les banques centrales vont peut-être changer de cap parce que si jamais on a une récession profonde et tout s'écroule, la Fed va encore intervenir, même si plusieurs disent que c'est terminé, même si Jérôme Powell dit que c'est terminé. Lui, moi, je ne vous dis pas que, que, que Jérôme Powell va réinjecter de l'argent, mais lui, euh, Jeff euh, Gunlack le dit. Euh, il pense vraiment qu'il va avoir une brisure au niveau de la Fed. Euh, bon, il parle de la moyenne mobile l'or. On va regarder ça rapidement tout à l'heure. L'or euh, s'en va à la hausse, c'est clair. Au niveau de L'argent, ben ça suit, le petit cousin suit euh, en arrière. Le dollar américain est en, ben, je dirais pas en chute libre, mais a cassé à la baisse la tendance. Poursu poursuivre une tendance, mais ben, la tendance est terminée au niveau de, de la montée de l'or, ah, excusez, du dollar américain. Donc, si le dollar américain baisse, euh, le reste va monter, et ça, c'est, euh, ben, ça se trouve être aussi euh, les bons du trésor, là, qui commencent vraiment à, à, qui ont connu un cru vraiment important en 2022, et là, on commence à avoir un revirement, et lui, on l'appelle le roi, le king euh, des bons du trésor, là, c'est... <rire> les milliardaires à cause des bons du trésor américains ou les autres bons du trésor peu importe là. donc lui ce qu'il dit en gros là, on ne lira pas tout ça là, si je peux vous trouver des petits bouts euh, et, et dit que ben, jérôme Powell veut euh, euh, bon c'est bon à vous lire rapidement là, euh, euh, bon c'est absurde de croire que le taux d'inflation passerait de 9 0,1% à 2%, puis ça arrêterait là comme par magie. C'est presque une loi de la physique quand qu on, on a un pendule. Donc, lui, en gros, l'article dit que, Jeff Gunlack dit euh, que euh, l'inflation va descendre d'une manière très, très, très raide, très précipitée. Autant euh, qu'elle est montée rapidement, elle va descendre rapidement. Et lui, il dit que... Bah, dans le fond, c'est dû au fait que la récession qu'on va vivre en 2023, là, il va y avoir une panique au niveau de la Fed et il va changer de cap euh, pour euh, euh, pas monter les taux d'intérêt, peut-être les maintenir et peut-être même les baisser et lui va plus loin euh, en disant que probablement euh, Jérôme Powell et euh, sa gang euh, vont réinjecter un nouveau QE, donc remettre de l'argent dans l'économie. Euh, je sais pas où ce que j'ai vu ça là, je l'ai vu euh, peut-être dans un autre article. Là. Donc euh, c'est le scénario qui, qui que j, euh, Jeff Gunlack dit. Donc euh, il semble y avoir un revirement. Je vais vous montrer rapidement. Euh, OK, on est rendu là. Ça, ça se trouve être... Euh, J'aime beaucoup Finvis Vise, parce que dans le fond, on a une, une vue d'ensemble de tout ce qui se passe euh, sur les marchés. Et euh, <coughs> je vais regarder ça rapidement avec vous pour vous montrer qu'on est à un tournant. Euh, je ne sais pas si ça va durer, mais on semble vraiment avoir un, à, à vivre un tournant là en ce moment là après avoir connu une, une chute très très importante en 2022 tout le nombre 2022 vous le voyez ici euh, 2022 c'est petit là mais quand même 2022 2022 sur, surtout sur le Nasdaq euh, 2022 on a c'est ça qu'on avait eu le top c'est le Russell euh, on a un changement de cap et ici on le voit surtout en Europe regardez Eurostock euh, 50 euh, un changement vraiment, vraiment de direction. Ça, ça se trouve être sur un graphique euh, mensuel. Euh, au niveau du DAX, c'est ça que je voulais vous parler. Je n'ai pas le CAC là-dessus. Et euh, au niveau de euh, NASDAQ, ben, regardez ici, euh, Dow Jones, c'est plus évident. Là. On semble avoir un retournement. On a beaucoup de gains là, depuis les derniers jours. Mais si on regarde le graphique à long terme, on semble vraiment avoir atteint le creux. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas devin, c'est le marché qui décide, mais je vous dis qu'est-ce qu'il y en est sur les graphiques. Et euh, le crude oil, ça c'est important parce que dans le fond, là on se trouve avoir une baisse, euh, une, en tout cas une baisse peut-être qui va se poursuivre. Euh, on est allé atteindre je pense 72-73$ le baril sur euh, le WITI. Donc ça va être à suivre. Euh, au niveau de l'or, ben là, c'est ça, on, a le, on le voit clairement qu'on a un revirement, euh, semblable à ce qui se passe sur les indices, parce que dans le fond, c'est le dollar américain lui-même qui est, qui est la, notre bête là, dans toute la scène là, pour euh, euh, troubler le marché et le dollar est, a atteint probablement un sommet. Sur l'argent, c'est la même chose. Là, ici, on a une petite correction, mais euh, si l'or euh, dépasse son fameux sommet, vous allez voir, l'argent va suivre et dépasser. Euh, Rapidement, son, son ancien sommet. Et, et euh, rapidement, pour voir euh, sur un peu ce qui se passe euh, au niveau des… Euh, ben, il y a beaucoup de… au niveau de… Bon, les, les, les, les, les, les... regardez, ça, ça se trouve avec toutes les, les, les, les, les, les denrées alimentaires. Là. On a eu beaucoup de revirements. Le canola... Euh, surtout le Lumberg. Regardez ça, c'est le bois d'oeuvre. Regardez, même le café, ça change. Moi, c'est les, les, les produits de consommation. Là. Il y a beaucoup, beaucoup de produits de consommation qui, qui ont qui avait monté d'une manière vraiment, vraiment folle, comme le coton, tout ça. Et puis, là, on se trouve avoir un revirement assez important. Euh, donc, euh, vous le voyez, euh, au niveau des produits de consommation, là, courant, là, euh, au niveau même de la, de la viande, peut-être pas le, le bœuf, là, mais en tout cas, au niveau du, euh, du porc, c'est ça, ça euh, peu importe, là. Euh, Bon, rapidement, là. Euh, regardez les bons du trésor les fameux bons du trésor où on a eu des taux d'intérêt les... lorsque le, le... Ben, dans le fond ça se trouve être le contraire lorsque le taux d'intérêt euh, monte le bon du trésor lui descend donc euh, c'est comme ça que ça fonctionne et ici on, a... on semble y avoir un changement et Jeff Gunlax, c'est ce qu'il dit lui euh, qu'on connaît, on est en train de connaître un fonds ici qui aurait été fait euh, c'est ce qu'il dit donc euh... et au niveau du dollar américain regardez là ici euh, c'est moins évident là dessus euh, je vais regarder ça rapidement avec vous au niveau du dollar américain. Les autres devises font le contraire, évidemment. Et on va aller voir euh, rapidement ça au niveau... Euh, je vous avais mis ça comme ça. Euh, je vais le placer comme ça pour que vous puissiez bien bien voir mon graphique. Au niveau du euh, dollar américain, ben, regardez, c'est ça. On a eu, euh, on a eu une, une, une croissance assez importante à partir de... Ben, ou 2021, ou euh, c'est à peu près dans ces temps-là que les, euh, Jérôme Paul a commencé à, à monter ses taux pour euh, justement contrer l'inflation. Et là, <coughs> selon mon petit système très, très simple et naïf et qui fonctionne, <coughs> on a un changement de tendance. Vous voyez ici le RSI, le Trix, qui n'a pas encore euh, traversé la petite ligne. Mais simplement, j'ai un signal de vente sur le dollar euh, euh, américain. Et euh, au niveau des bons du Trésor de 10 ans, ben c'est pas encore évident là, mais on, on voit très très bien qu'il y a de la faiblesse là, qui, euh, qui arrive. Donc on pourrait avoir un, jusqu'à comme Jeff Gunnlack dit, un changement de tendance à ces niveaux là. Donc ça pourrait faire en sorte que l'or et l'argent et euh, le, regardez l'or, l'argent s'en euh, va en sens contraire. Euh, le standard and poor, ça ça se trouve être les futurs là. Un changement de tendance, euh, ça aussi, changement de tendance, changement de tendance. Je vais me dépêcher parce que je veux vraiment vous montrer. Euh, euh, J'ai encore beaucoup à vous montrer. Bon, on, on beaucoup, oui. Là, ça, ça se trouve être les, les industries. Toutes les industries, là, euh, parce que dans le fond, euh, au niveau, rapidement, je vais vous montrer ça, au niveau euh, de, ça, c'est Chart. On peut utiliser n'importe quel site. Ce n'est pas moi qui ai euh, qui inventé ce site-là. Là. <rire> On peut prendre à peu près n'importe quel site, là, euh, stock Stockchart, chart peu importe, euh, pour essayer de trouver les... Euh, les euh les secteurs, et ensuite ça, les industries des secteurs. Regardez les secteurs principaux là, du Standard Poor's aux États-Unis, ça se trouvait ici, là. on a tous ces secteurs-là, real estate, euh, consommation discrétionnaire, information technologie, euh, matériel, communication, services, industrie, j'en prends un par hasard, industriel, il se trouve à être divisé en, en le secteur, bon là j'ai pris euh, industriel, mais c est, c est, c est, il est divisé en plusieurs industries, et euh, ah, ici, on ne le voit pas de cette manière-là. Là, ben, euh, je ne sais pas si je peux le voir comme ça. Euh, non, je ne le verrai pas comme ça. De ben, toute façon, ce que je voulais vous dire, là, en gros, parce que je vais décortiquer ce que je veux vous montrer, on se trouve avoir ces principaux secteurs-là, euh, industriels, consommation discrétionnaire, qui, eux, sont divisés en industries, plusieurs industries. Et ce que je veux vous montrer, euh, regardez, euh, on va revenir euh, ici. Ah, c'est plate, c'est technique un peu, mais peut-être vous pouvez me suivre. Ou si bien vous prenez le Standard Poor's 500, qui est plusieurs entreprises pondéry là-dedans. Et euh, ces entreprises-là, euh, ici on les voit, là, euh, euh, sont divisées dans en des secteurs. Et les secteurs ont des industries. Euh, euh, real estate, euh, on a deux des industries euh, consommateur, euh, consommateur, dir euh, direct le, consommation directe. Ça, on a 12 industries, 7 industries, 4 industries, 2 industries, dé, dé, dé, on a tout ça. Donc, euh, je ne veux pas aller là, parce que c'est, je vais aller dans le vif du sujet, vous montrer les industries, où est-ce qu'on en est rendu. Là, on a toutes les industries ici, là du euh, Standard Poor's, avec Cote euh, euh, Alpha, tout ça. Euh, moi, je vais vous montrer. OK, bon, on va les regarder, mais d'une autre manière, ça sera pas long. Euh... Performance, industrie de performance. Là, ça se trouve être toutes les fameuses industries qui composent les secteurs euh, de la bourse en entier. C'est ça que je voulais vous montrer. Regardez, euh, on a... Euh, stock, stock, about Chart fonctionne avec euh, euh, des, de 13 signaux, là, les moyennes mobiles, tout ça, avec les oscillateurs, le volume, en tout cas, tout ça. Et puis, lorsqu'on a une cote de short-term, 100, Moyen, moyen terme sans long terme sans c'est qu'on a eu vraiment quelque chose qui s'est passé. Et euh, les signaux, peu importe lequel qu'on utilise, là, site, là, on peut utiliser, utiliser euh, stock StockChat, euh, c'est un autre système complètement. Mais ici, euh, tous les sectes, les industries, euh, presque tous les industries, pas tous, parce qu'il y en a certainement qui sont en rouge, là, mais... On, a, on semble, regardez, il y en a que c'est plus euh, laid un peu, là, mais euh, regardez les, les, les, les premières industries, ce qu'on va aller voir, là, vous montrer qu'il y a beaucoup, beaucoup d'industries qui sont en train de virer littéralement. Et c'est avec ça que je fais mes choix de titres. Euh, c'est pas tout à fait avec ça que je faisais ça, là, mais euh, lorsque je choisis un titre, euh, je vais voir dans quelle industrie euh, il est et je peux constater si l'industrie est en montée et en ou en, elle monte ou elle baisse. Et c'est ça qu'on va voir rapidement parce qu'on ne peut pas tout voir les industries. Mais pour vous donner une bonne vue d'ensemble, il y a beaucoup de secteurs qui, après avoir souffert en 2020, 2000, <coughs> 2000, euh, euh, 20, 20, bon, euh, ici, c'est à partir de 2000, euh, regardez ça, c'est 21-22, euh, ont changé de tendance. Et ça, ça se trouve être des moyennes mobiles qui équivalent, bon, je pourrais prendre mon autre ici. Là. Qui équivale à peu près 50-200 sur un graphique euh, quotidien. Donc, euh, habituellement, les gros fonds de pension, tout ça, c'est ces moyens de mobile-là qu'ils qui utilisent pour euh, se positionner et c'est du long terme. Donc, euh, bon, ça, c'est 21, 20, 22, puis 23 ici. Donc, euh, on voit qu'on a vu une dégringolade bon, dans. Euh, on va y aller rapidement. Celui-là, c'est la machinerie équipement de field de, de l'huile, du pétrole. Euh, on a eu un changement de tendance à partir de la fin de 2022, qui équivaut à peu près à ce qu'on a vu sur le Dow Jones. On a euh, des changements de tendance qui sont confirmés par euh, différents oscillateurs. Là. Euh, RSI, changement de tendance. Bon. Tout simplement, ce que je veux vous montrer, c'est ça ici. Là changement de tendance. Vous allez voir comment qu'il y en a et puis c'est surprenant. C'est pour ça que je dis dans un climat négatif comme on est là. Je me souviens Stéphane Arpa en 2008, même s'il a été très très critiqué, euh, je me rappelle, il avait dit euh, acheter des actions, c'est le temps, quand on était dans le creux. Il dit même ma mère en a acheté euh, euh, dans le creux. Et, <rire> littéralement, il avait dit ça. Et puis je vous dis Lorsque le climat est hyper, hyper négatif, c'est peut-être le temps de changer notre « mindset » et je pense qu'on est rendu là. Bon, on en a passé plusieurs. Vous voyez? Changement de tendance. Regardez, ça, c'en est un là, ici. Là. Changement de tendance, ça se trouve être euh, résidentiel. Building résidentiel. Même, euh, on a tellement souffert à partir de 2021. On a un changement de tendance. Je ne vous dis pas qu'il va monter jusqu'à l'ancien sommet, mais on est dans un changement de tendance. C'est ça que je vous dis. Regardez ici, Internet Software. J'en ai acheté quelques titres euh, Internet Software. Là. Ça se trouve être un euh, changement de tendance, textile, solaire. Regardez. Regardez les changements de tendance. Là. Regardez, ça, c'est... <coughs> ça l'a cassé ici. Là. Donc, on, on est vraiment en changement de tendance. Ça, ça se trouve être... Euh, euh, Computer Integrated System. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé tellement de titres intéressants sans aller faire ma recherche. Ah, ça, c'est regarder. Lui, ça, c'est du surplace. On, on laisse faire ça. Euh, il y a eu une longue montée ici en 2000... On oh, m'a souri. 2021, 20 plus du surplace. On laisse faire ça. <coughs> regardez. Beau changement de tendance. Changement de tendance. Changement de tendance. Changement de tendance. Changement de tendance. J'ai été surpris en voyant ça. J'ai fait le saut en regardant ça. Je vous dis pas que demain matin, on va... Mais beaucoup, beaucoup de, de, de, de secteurs où on a un changement de tendance évident. Et là-dedans, c'est pas dire que toutes les actions sont achetées, mais avec la même méthode, on peut choisir des actions qui peuvent vraiment être performantes en 2023. » Et ma première recherche, justement, c'était de confirmer que le changement de tendance euh, euh, est sur des actions. Mais lorsque j'ai fait ma recherche au niveau des secteurs, j'ai été très, très surpris de voir qu'il y avait tant de changements de tendance euh, conglomérat. Regardez, donc, euh, ça, ça envoie quand même un signal assez clair. Et c'est la raison pour laquelle on se retrouve avec des actions euh, qui ont été euh, battues, euh, il y en a qui, depuis 2021, certains 2021, 2022, et qui sont en changement de tendance. Je ne vous dis pas que ça va être du jour au lendemain, je vous dis que c'est du long terme, pas du day trading, ni du... Euh, euh, même... il euh, euh, y a des personnes qui achètent pour une semaine, deux, moi je vous dis c'est euh, suiveur de tendance à long terme, se positionner dans des actions, et pour, on peut les garder six mois, un an, deux ans, peu importe, euh, c'est des actions qui vont vraiment performer. Je vous avais déjà montré euh, euh, des actions... Je, peut le faire rapidement avant de passer à mes statistiques. Très, très important, hein, les statistiques. Regardez ici, on va les voir rapidement comme ça. C'est pour ça que j'ai trouvé tellement de belles euh, opportunités. Euh, c'est que tout simplement on, on se trouve à avoir un début de changement de tendance là, de euh, au niveau des, des, des principaux secteurs regardez, euh, Nine Energy pas ça je vais vous, vous montrer ceux-là là, ceux qui ont surperformé en 2022 je vous en avais parlé, Alors, regardez, c'en est un qui a été acheté, mettons, à 5$ et qui est rendu à 14-15$ lui, je vous dis pas de l'acheter il n'est pas encore en, en casseux, mais peut-être en tout cas, le signal faibli, mais vous comprenez, on, on peut trouver des opportunités et euh, suivre la tendance, et lorsque la tendance est, regardez ça, ça, ça se trouve à être un semblant de tendance terminée avec tous les changements, là, donc euh, selon mes signaux, ce serait peut-être avant, peu importe, là mais vous comprenez, euh, oui, on peut trouver des actions, euh, n'importe quoi, 2022, hein, regardez-moi le, le, le, la belle montée, 2022, ici encore, 2022, où euh, le marché a baissé 2022, on a eu une montée très, très considérable. Donc, euh, c'est ce que je voulais vous montrer rapidement. Euh, oh, oui, c'est ça. Donc, euh, c'est ça, j'ai fait des recherches dans ces titres-là. Dans ces titres-là, ben, titres j'ai plusieurs... Euh, je me sers de screening aussi pour essayer de trouver des actions et là on s'en va dans le, la dernière partie puis c'est ce que je voulais vous montrer le résultat de de ce, certaines actions je vous dis pas lesquelles j'ai acheté euh, mais je parle des dates là. Euh, ces actions là c'est début bah ben, on va dire début euh, décembre <coughs> jusqu'à aujourd'hui J'utilise tout simplement un Google Sheet et puis ça se met à jour euh, automatiquement. J'ai pas besoin de rien faire. Là. Euh, donc, euh, je voulais le partager. Peut-être que je vais le faire sur mon site. Puis je vous dis, euh, je vous le dis tout de suite. Je ne je euh, donne pas de conseils d'investissement. Je vous dis pas d'acheter telle action. Je vous dis tout simplement que vous devez faire vos propres recherches. Euh, Regarder les actions selon la méthode que je vous ai montrée, une méthode très, très simple. Euh, croisement des moyennes mobiles. Regardez, comme ça ici, là, ça se trouve être un... la, la, la méthode que j'ai, moi, tout simplement, c'est pas, pas difficile, là. Euh, mais il faut s'y tenir. C'est croisement des moyennes mobiles, euh, regardez, c'est toutes des actions que, que j'ai repérées. Crois croisement des moyennes mobiles, achat, et euh, lorsqu'on a un changement ici de RSI, euh, il faut que mon Trix, j'ai épuré ça le, le, le, au maximum, euh, le Trix, il faut que qui soit en, en, en positif, au-dessus du zéro. Donc là, on suit la tendance. Je aucune idée où est-ce que la tendance va m'amener, mais euh, c'est ça, je suis la tendance lorsqu'elle a changé. Ça, c'est abrupt un peu, mais il y a un changement de tendance, donc on pourra avoir du mouvement. Euh, il y a cette action-là que je regarde beaucoup. C'est une action chinoise, mais on a eu un changement de tendance avec beaucoup de volume. Un autre que je regarde, c'est celle-là ici. Euh, qui n'est pas encore euh, confirmé parce que j'en ai acheté des, des actions un peu précoces et puis euh, ça prend plus de temps. Donc, euh, regardez-moi ça. Là. Du beau volume, changement de tendance. Changement de tendance. Toutes mes listes ici, c'est tout ça. Là, des, des changements de tendance là évident. Donc, euh, vous voyez mon, mon principe pas compliqué. là c'est Lorsqu'on change de tendance ici, c'est achat. Donc, on revient à nos moutons. Euh, ça se trouve être... Euh, Regardez mes rendements là, euh, tout le mois de décembre. C'est à peu près les actions que j'ai dans le fond. Euh, ici, euh, j'ai deux actions qui me font souffrir un peu. Pas une grosse souffrance, là, vu que j'ai des performances assez importantes sur les autres, là. avec mes, mes critères là, que je vous dis là, critères neutres, négatifs, ah, euh, pas négatifs, neutres, mais sans, sans parti pris, là, sans regarder euh, le secteur, tout ça. Là, je creuse un peu plus pour aller voir les secteurs, et évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de secteurs euh, qui sont en revirement, et c'est la raison pour laquelle. Euh, euh, et les technologies, c'est pas encore. Euh, euh, on n'a pas encore de signal fort, là. mais. Euh, sur sur certains titres, comme Alibaba, j'ai vu ça, on avait un changement de tendance. Donc, ma première liste me donne un rendement de 6,90 euh, C'est à peu près ben, à, à ce jour, là, mais depuis le mois de décembre. Et il y a deux, deux titres ici qui sont en, en difficulté un peu. Euh, ce n'est pas trop grave parce que j'ai regardé le secteur, justement. j'ai Vu que j'avais pas encore attaqué les secteurs, là, je les ai attaqués. Et les secteurs Jiffy, euh, qui fait partie de euh, c'est de l'industriel construction industrielle. Là. Euh, pas beaucoup de volume. J'aurais peut-être dû pas le choisir. en montre cas, peu importe, c'est fait. Euh, et puis, euh, j'ai une perte de 9,27 Et euh, ici, ça se trouve être euh, euh, logiciel, là. Euh, le chien l'Assemblée et j'ai une perte de 12,64%. Mon dit une perte, pas vend... je ne vends pas, c'est sûr, sûr, sûr. Mais mon gain total, si ces deux-là euh, euh, peuvent euh, enfin casser, je vais vous les montrer rapidement. Je prends un peu de temps pour vous montrer ça, mais je pense que c'est important pour comprendre euh, mon, mon, mon approche. Euh, ici, à surveiller, je vais vous montrer ça rapidement, c'est celui-là ici. Euh, J'ai acheté de manière un peu précoce ici, là. vous voyez, je, parce que j'avais vu ce volume-là, je, je vous en avais parlé, et puis là, je suis en attente, je n'ai pas encore de, de signal là, de que le, le, le, le, ça va arriver là, bientôt, là, mais je le vois très très bien euh, qu'on a un signal euh, d'achat euh, qui est euh, euh, confirmé, mais pas encore, parce que dans le fond, lorsque j'ai a des vrais signaux d'achat, on se trouve à avoir un volume. Euh, pas le volume, mais on se trouve à avoir euh, une montée. Là. Donc euh, ça, il y a celui-là aussi qui. Je gagne un peu, mais euh, je suis en attente là. Et puis, il y a Giphy ici, là, Gifi là. Euh, lui, j'avais acheté à peu près ici, un peu trop rapidement. Et puis, là, on a eu un creux. Euh, à cause du volume, le beau volume. Mais il n'y a pas beaucoup de volume, cette action-là. En tout cas, c'est ça que je voulais vous montrer. Mais je suis en achat. Je continue. Je veux je ne bouge pas. Et euh, c'est ça. Et euh, le, deuxième, le deuxième batch que j'avais choisi, le 20 décembre, euh, j'ai un rendement de 16 mais Ça, ce n'est pas des actions que j'ai achetées. Là. Je vous en ai parlé un peu, là, certaines actions. J'ai un rendement total de 16,71 euh, Ça, ça se met tout à jour automatique. Quand j'ai dit, achat, quand je marque achat ici, c'est le prix que je les avais acheté avec mes critères de sélection, comme je vous ai montré. Euh, le prix euh, actuel. Ça se fait tout automatique, c'est avec Google Sheets. Euh, avec euh, le. le Google, euh, Google Finance, là, ça se trouve être, un, un, une, voyons, un, une fonction, tout simplement. Là. Google Finance, tout se fait automatique. Ça, c'est euh, mes gains euh, et le taux, le taux de réussite, c'est important aussi pour moi, là vous si me dire, le taux de réussite, c'est toutes les, les, les réussites de gains ou ce que j'ai euh, du plus. Peu importe si c'est 1%, 20%, c'est pas mon, mon rendement, c'est le taux de réussite. Ici, j'ai un taux de réussite de 77,78%, euh, à cause de ces deux actions-là qui me font mal. Ici, c'est pas très très fort, ma réussite, mais je c'est du plus. Fait que euh, c'est ça. Euh, ici, j'ai un taux de réussite de 94,12%. Faut dire que j'avais peut-être plus euh, mis en place j'ai commencé à travailler ça tout le mois de septembre et là j'avais peut-être plus euh, euh, mis en place une stratégie plus précise pour choisir mes titres mais en tout cas je vous le dis j'ai euh, j'ai ça ici là, de rendement euh, 94.12% de réussite et ici, le dernier choix que j'ai fait, c'est le 30, ça c'était le 20, le 30, et puis j'ai un taux, un taux de réussite de 64 avec un rendement de 8,43 Donc, euh, euh, c'est ça. Et puis, ce que je vais faire, je vais faire, peut-être que je vais le placer sur mon site avec un avis là, que c'est pas un conseil d'investissement. De toute façon, j'ai rien à gagner moi, de vous dire ça. Euh, c'est le résultat de mes, mon, mon, mon, mon travail, mes études, mes recherches que que je veux vous partager tout simplement euh, au plus grand nombre parce que dans le fond souvent on pense que la bourse ça prend il euh, faut euh, avoir des années d'études, de, passer notre temps à regarder ça pour que ça monte, euh, c'est pas le cas, Donc, euh, ce que j'ai vu dans Trend Following, euh, on va terminer avec ça, j'ai pris beaucoup de temps avec euh, Trend Following ici que j'ai redécouvert avec Michael euh, euh, Covel euh, c'est qu'on peut avoir des rendements en euh, regardant en 2022 là, je vous en avais parlé euh, euh, AQR, Capital Management, 70%, Alpha 5 Group, 48%. Ça, c'est tout en 2022. Euh, Puis c'est à cause de, de, de, de ça que je me dis que dans un marché soit à la hausse, soit à la baisse, on peut trouver des opportunités et euh, c'est euh, c'est à ça que je travaille, parce que dans le fond, je me dis, lorsque le climat est hyper négatif, euh, et en deux on est déjà en récession, il faut pas se leurrer, là, la définition de la récession, c'est deux, euh, deux trimestres euh, avec un, un produit intérieur brut à la baisse, donc on, là, on, on est dedans. Euh, faut pas se leurrer, euh, tout ce qu'on a comme discours euh, de la FED ou des médias ou, ou peu importe, de, de, beaucoup de personnes aussi euh, sur le net, là, euh, sur YouTube là, qui, qui parlent de fin du monde, récession, tout ça. Euh, je pense que c'est là qu'il faut être aux aguets peut-être regarder les opportunités qui peuvent exister. Et en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Euh. Il faut les découvrir. Oups, je vais être placé Il faut les découvrir. Euh, et puis c'est à ça que je... je je regarde parce que dans les creux, c'est peut-être là qu'on peut trouver les meilleures opportunités. Je ne vous dis pas que tous les secteurs vont monter. Peut-être aujourd'hui, il y a l'inflation on va monter. Il va y avoir beaucoup de réactions au niveau des bourses. Ça peut cracher, tout ça. Mais je regarde sur le long terme beaucoup, beaucoup d'industries. Parce que dans le fond, c'est rapidement. J'ai dépassé mon temps. Rapidement, ça, ça se trouve être un déplacement d'argent, tout simplement. Ce qui arrive au niveau des marchés mondiaux, lorsqu'on a regardé dans la technologie, les dernières années, on a eu des surperformances. Il y avait beaucoup, beaucoup d'argent qui était placé là. Et là, on se trouve à avoir un déplacement d'argent. Excusez-moi, on le voit très, très bien dans les grandes capitalisations technologiques. On a eu un immense déplacement d'argent. On regarde les titres, se sont écroulés, que ce soit Tesla, Facebook, peu importe lesquels, Amazon à moindre mesure, de moindre mesure, mais quand même beaucoup, beaucoup euh, de d'argent de, qui s'est déplacé dans d'autres secteurs. Et ces secteurs-là, on doit les trouver. Et là, en ce moment, ce qui semble être, c'est des secteurs qui sont plus traditionnels. Donc, euh, c'est là qu'il faut regarder. Et euh, je vais continuer à, à, à chercher d'autres titres et les placer peut-être sur mon site avec une, un avis là, important là, pour vous dire que ce pas des conseils d'achat. C'est un partage tout simplement, là, à titre éducatif. Et si ça peut vous aider, tant mieux. On se revoit très bientôt pour de nouvelles vidéos.